les j'espère que vous êtes tous magnifiquement bien bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme compagnie des personnes. Aujourd'hui, les amis, on est sur Skill PvP pour une vidéo très très très spéciale, les amis. Dernièrement, sur Skill PvP, vous avez dû le voir dans mes vidéos, mais j'essaye de vendre le plus possible mon stuff contre des points boutiques. Donc, comme vous avez pu le voir, salut Kier. Euh, comme vous avez pu le voir dernièrement, j'ai dit que j'avais énormément de points boutique Donc, la dernière vidéo, j'en avais 108, je crois, et là, je suis rentré à 146. Et je vais vous montrer tout ce qui me reste. Donc, il me reste un plastron space renforcé que j'ai changé Contre ma, euh, ma rune de corail. Euh, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai déjà racheté une autre pour genre, 5 PB. Donc j'en ai acheté une rune et je l'ai fusionnée et ça a fonctionné pour 5 PB. Donc elle est dans mon sketch, je vais vous montrer juste après. Euh, une pharmax en space, une pioche fortune pour miner les minerais, des creepers, des pommes cheats, un farm, un truc, des épées en métier. J'aimerais vendre mes épées en métier contre des PB et euh, c'est pas mal tout. Il me reste aussi de la monnaie, je crois. J'ai. Euh, 36 000 de monnaie, <rire> c'est pas très bon. Et comme j'ai dit, la rune de corail, euh, toutes les machines, table dans de craft et tout, quelques joints, quelques pépites. Bon, en fait, j'ai une mété en soi, euh, et puis voilà. Donc, j'aimerais ça vendre la rune de corail, euh, les autres trucs, et euh, aussi euh, le plastron space renforcé. Donc, j'aimerais pour le plastron space renforcé au moins avoir 30 pb, ça serait vraiment badass. Et euh, pour euh, l'anneau de mineur, environ 25 pb. Peut-être 25 pb, et vous êtes sûrement en train de vous demander, ouais, mais pourquoi Icon si tu vends tous tes stuff et tout? C'est parce que euh, le problème en fait, c'est le suivant donc. Le problème est que ce PVP, je m'ennuie à mort les amis, je vais pas vous mentir, je m'ennuie vraiment énormément en ce moment. Je sais pas quoi faire comme type de vidéo parce que c'est vu et revu en fait, c'est, euh, je veux dire, on va pas se mentir, je suis pas le meilleur pour PVP. Donc faire des vidéos PVP c'est pas possible pour moi, je suis archi nul. Ensuite, le serveur, il y a tellement de trucs qui me déçoivent, je, je vais faire une vidéo sûrement bientôt. Euh, pour parler de la version de ce qu le PVP en, en général, mais bon, dans cette vidéo aussi, qu'est-ce qu'on va faire Donc, euh, on va essayer de vendre justement nos items pour les PB. Mais le plus, la plus grosse raison pourquoi j'ai vendu tous mes PB, donc euh, si jusqu'à maintenant tous mes stuff et tout, c'est parce que je pense arrêter ce est le PVP. Et oui, je pense arrêter ce le PVP parce que euh, je m'amuse plus en fait. Je m'amuse vraiment plus. J'ai fait le tour du serveur. Il y a très peu. Il y avait entre guillemets beaucoup de nouveautés mais finalement très peu il euh, y a plein de trucs que comme j'ai dit je vais faire une vidéo pour en parler mais il y a très peu, beaucoup de choses qui me déçoivent sur le serveur et euh, ben je suis vraiment triste même si je travaille avec euh, avec ce qui est en soit ce les quelques gars de Skill PP avec euh, pour qu'afaction tu sais les gars d'escoue organisation il y a vraiment beaucoup de trucs que je trouve que ben, que j'aurais fait différemment si j'avais euh, du pouvoir sur Skill PP c'est mes amis, je les adore, ils font du super boulot pour quelquefaction, malheureusement sur cette version-ci de SkillPVP, je suis un peu déçu. On peut voir qu'il y a seulement 500 joueurs, et le serveur est ouvert il y a à peine 20 jours. Et on sait très bien, normalement, SkillPVP, les versions de SkillPVP, les amis, il y a 1000 coups même après un mois, tu vois. Donc c'est vraiment bizarre, surtout qu'il y avait 1600 co quand même, 1800, un truc comme ça. Il y avait énormément de co pour finalement être seulement 500 à 16h un, un samedi, c'est quand même vraiment dommage. Euh, bon, c'est sûr que c'est le fun pour les joueurs qui n'ont pas de fil d'attente à faire. Mais comme vous voyez, le serveur faction est même pas full. C'est 459 sur euh, 475. Donc, euh, ouais, y y, je suis pas du tout à penser qu'il y a des problèmes sur ce qu'est le PvP. Ou qu'il y, euh, qu y a des erreurs, des trucs qui ont été mal faits. Donc, euh, oh, GG Kylian, je le connais, Kylian 06, GG pour la loterie frérot Et euh, et puis voilà, donc euh, on va faire une vidéo consacrée à ça Mais aujourd'hui, les amis, on va essayer de vendre le plastron renforcé et la rune de corail J'espère que vous êtes prêts, tenez-vous prêts, c'est parti Oh my god les amis ça fait longtemps, donc ça fait 45 minutes, 1 heure. j'essaie de vendre l'anneau du mineur et le plastron, malheureusement les gars c'est chaud à vendre le plastron, il n'y a personne qui a autant de pb, donc euh, à la base de l'anneau je vais vendre 25 pb, je pourrais la vendre 25 pb, j'ai eu des offres à 30 pb avant que, avant que je voulais refaire cette vidéo, parce que là je vais faire cette vidéo là et la sortir demain tu vois. Avant que je fasse la vidéo, j'avais des offres à 30 pb. Et là, bizarrement, euh, j'ai essayé de la vendre à 15 pb. Ça marche pas. Euh, et là, je crois qu'il y a un gars qui a dit qu'il y avait 12 pb. Et JMP, il m'a dit qu'il était intéressé pour l'acheter à 10 pb. Je pense que j'aurais pas le choix de la laisser partir, les gars, à 10 pb. 10 pb, ça se vend à peu près 1 pb de 12k. Donc, tu me l'as fait à 9 pb. Euh, euh, 10. Ça vaut déjà euh, un peu plus. J'essaie vraiment de l'avoir à 10 pb. En bas de 10 pb, je serais vraiment déçu. 9.5, bon, ça va, tu vois. Mais à 10 pb, en bas de 9, ça vaut combien de pb euh, Ça peut valoir entre 10 et 50 pb, dépend de l'acheteur. T'es en vidéo. J'ai euh, eu des offres à 30 avant. Euh, message jocos. Oui, je filme là maintenant. Euh, donc ouais, on a eu pas mal d'offres de... à 30 avant, je sais pas si vous vous souvenez mais Ah, il y a une faction qui domine l'arène, GG GG à eux, hein. ils ont dominé l'arène, il faut croire, faut leur dire GG Donc je vais voir finalement euh, s'il veut, il veut pas, il veut peut-être pas, donc euh, je vous reprends Ok, ça a l'air bon, donc on va mettre l'anneau de mineur, 10 pb, parfait donc, lui, il est content, moi, j'ai encore mon plastron space à vendre, ça va être chaud pour finir la vidéo, les gars, mais on va le réussir, j'en suis certain Allez, hop, hop, hop Les gars, on va faire un trade avec Speedlight, donc ce gars-là, en fait, on va lui échanger, il veut que je lui craft une table de craft euh, avancée, mais moi, je m'en fous, donc euh, je vais juste prendre sa mété, sa mété, je peux la vendre 10 000, la table de craft, elle vaut à peu près 1 PB, donc pour moi, c'est à peu près la même chose, je perds un peu, peut-être, mais bon, euh, si j'ai réussi à vendre, la mété 10 000 de monnaie après on sera euh, plutôt bien ça fait que ça fait un PB quoi en soit donc euh, un PB de dix mille à peu près donc euh, ça dépend il y en a qui le vend comme tu vois 11 k versus un PB enfin ça dépend vraiment tu peux assembler ma rune euh, non désolé j'assemble plus de runes désolé mon ami j'essaie de vendre mes machines donc il est où trade speedlight donc euh, table de craft tout ça merci voilà faut que tu acceptes clique sur le bouton réaccepter, accepte accepte hop accepte ok c'est ce que je croyais mec donc, c'est parti. GG. 1, 2, 3, 0. c'est bon. 15. En fait, j'ai mis 20 000. En fait. Je pense que c'est pour ça. Voilà. Donc, maintenant, on va retrade avec lui. Euh, retrade. Euh, message de Epic Trade. Vite fait. On va trade avec lui. Euh, juste pour voir comment notre PB. S'il vous plaît, trade. Très d'accès. On a 189 points boutique. Parfait, mon amigos. Parfait, merci beaucoup.